C'est le moment des déclarations des députés. Le député de Meshkiwa Bay James. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole pour partager les préoccupations des gens du de Mossénie et du J'ai été à une séance d'information la semaine dernière que euh, la ligne Ontario-Northland a eu à Mossénie pour réduire le service de l'express polaire. Et ce qu'on veut, c'est une attraction juridique, euh, touristique pour aller, c'est le port d'entrée pour les biens à des régions isolées. En dépit de cela, Ontario-Northland veut réduire euh, de, de cinq voyages par jour à de des jours différents de nord au sud et nord au sud de la fin de semaine. Le train de passagers est très important pour l'économie régionale et vu qu'il n'a pas de route reliée au sud, le train donne des options critiques de transport aux travailleurs, aux familles et ce gouvernement s'est engagé à 10 millions de dollars de transport en commun dans le sud de l'Ontario, mais il a oublié le nord. Et ils attendent d'avoir le retour du Northland et on veut réduire l'express de l'ours polaire. Les gens du Nord méritent mieux, ils veulent mieux. Merci, Monsieur le Président. La députée lawrence Merci. Samedi, c'est le début du mois du patrimoine italien dans la province de l'Ontario. Et dimanche, le 2 juin, c'est le jour de la République italienne, au festa de la République. C'est le jour qui prend remarque euh, une décision par les citoyens italiens en 1946 quand ils vont voter pour un référendum pour déterminer la forme du gouvernement de leur pays. Et le Mois du patrimoine italien célèbre et reconnaît les contributions de la communauté Italo-Canadienne, la culture, l'héritage, la belle lingua, et oui, la cuisine pendant tout le mois. Monsieur le Président, j'ai parlé du centre Columbus dans ma séconception d'Aglinton-Lawrence comme le centre culturel de la communauté italo-canadienne. Et il y a euh, des euh, mêmes cérémonies tristes comme euh, au jour du souvenir, on parle des soldats italiens, mais il y a aussi d'autres occasions plus joyeuses comme la semaine de célébration du patrimoine italien. Et pendant le mois de juin, le centre Columbus, le Centre Colombo va avoir des événements pour célébrer le patrimoine italo-canadien et je pensais aller j'invite tous les députés à nous rejoindre. Merci, Monsieur le Président. Merci, déclaration de député, la députée de Kitchener Sound. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'Amy Smoke, une concitoyenne à moi à Kitchener Sound. Amy est une étudiante de maîtrise des euh, de services sociaux euh, dans l'étude le, le, autochtone. Elle est aussi une femme Mohawk de deux esprits du clan de la torture. J'ai blessé de la voir, elle m'a enseigné euh, et les gens de la collectivité comment travailler de façon inclusive avant que les autochtones et les premiers peuples de cette terre. Il faut travailler de façons différente si on s'engage à avoir la réconciliation. Ce qui est plus important, il faut faire plus qu'entendre, il faut écouter et il faut agir. Ce qu'on fait ici en chambre a un vrai impact pour les peuples autochtones. Et cet impact touche le gouvernement, le travail que le gouvernement ne fait là. Il ne fait pas la rhétorique qu'il choisit. Cela, c'est important quand on réduit les fonds aux arts et culture autochtones. C'est important quand on réduit le budget du ministère des Affaires autochtones. Et c'est important aussi quand on annule le programme scolaire autochtone. Et c'est important quand on ne dit pas qu'il faut apprendre. L'apprentissage, c'est la responsabilité de tout le monde. Et et si quelqu'un nous enseigne, c'est leur cadeau. Et la seule façon comment on a exprimé la reconnaissance, reconnaissance c'est de prendre l'information im importante et passer au geste. Ça, c'est la vraie réconciliation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Déclaration de député, la députée de Oakville-Nord Burlington. Monsieur le Président, quand on veut protéger l'environnement naturel et pour les oui, sources d'eau et lutter contre le changement climatique, il faut que tout le monde s'implique. Notre gouvernement passe au geste pour des mesures telles que notre fonds fait en Ontario pour développer de nouvelles technologies pour contrer le changement climatique. Des résidents de ma circonscription d'Oakville Nord, Burling, c'est ce qui est mieux. C'est pourquoi la population est tellement fière du travail que l'association de protection de la nature au Green Conservation Fair pour protéger. Cette association est menée par des bénévoles qui ciblent du travail pratiques comme planter des arbres, veiller à des programmes d'intendance et de la défense. J'étais content de les rejoindre la semaine dernière pour célébrer la construction d'un projet de jardin de, de pluie dans la collectivité de Parlement à Hauteville dans l'église de Saint-Luc. Un des quatre à planter. On plante des jardins à Hauteville dans le programme de Ready for Rain pour qu'on puisse avoir des collectivités plus résilientes quand il y a des pluies lourdes. Et Oakville Green a conçu le programme et a gagné euh, une bourse de 75 000 de la Fondation Trillium de l'Ontario parce qu'on démontrait la valeur et euh, le besoin. Je suis très fier du travail des bénévoles. Merci. La députée de Thunder Bay, Atikokan. Merci à Thunder Bay dans le nord-ouest de l'Ontario. Les gens les plus vulnérables de notre collectivité doivent utiliser les services juridiques de la clinique de services juridiques Kinaway. La clinique Kinaway a travaillé pour les gens qui seront mal desservis par les compressions. Il y a un milliard de dollars qu'on a enlevé des services sociaux et communautaires et beaucoup de gens souffrent déjà beaucoup de pauvreté. La définition plus stricte d'un handicap pour les gens qui ont un handicap temporaire intermittent seront forcés à survivre à, au sein du avec des prestations de programme Ontario au travail. Et plutôt que d'avoir des dépenses et on limite les dédommagements aux victimes du critique. En plus, cela, les cliniques d'aide juridique ont une crise de financement, d'incertitude, vu qu'il y a des compressions du gouvernement Ford où on enlève la voix aux pauvres et l'accès à la justice. Ce gouvernement a décidé de l'austérité pour aider, il aide ses amis. Riche, mais cette stratégie va mener de mauvais résultats qui causent des problèmes à l'économie. Euh, L'FMI l'a dit, la Banque du Canada l'a prévu, aussi bien que le Conference Board du Canada. Donc j'encourage ce gouvernement à arrêter les compressions et les coupures budgétaires et qu'on ne le fasse pas sur le dos des gens les plus vulnérables de notre province. Merci. Merci, la députée d'Orléans. Président, écoutez, c'est très important de trouver des façons d'engager les jeunes de nos communautés. Each year, I make an effort. À chaque année, je crée un conseil des jeunes. Je parle aux élèves. J'ai un cérémonie de remise de diplômes et je signe chacun. Récemment, j'étais dans une classe francophone d'affaires civiques et j'ai parlé d'être des chefs d'aujourd'hui. J'étais tellement inspiré d'apprendre qu'ils organisent une vente de garage pour appuyer le club des filles et des garçons local. Je suis très fier. De plus, samedi, ici à Toronto, j'ai été avec Voix égale le chapitre de l'Ontario des filles du vote, un organisme qui travaille pour donner du pouvoir aux femmes et pour qu'elles s'engagent. J'ai agi en tant que conférencière principale où j'ai parlé de l'importance de cibler les gestes et de s'entourer de bons mentors. J'espère que mon, mes actions parlent très vite et qu'on ouvre aux possibilités et que les jeunes femmes ont écouté mon message. Monsieur le Président, L'accès au logement, c'est aussi une question qui est très importante pour beaucoup d'Ontariens. Le travail de premier plan d'habitat pour l'humanité. J'étais là à la cérémonie de la dernière phase des 16 euh, villes, euh, maisons de ville à Orléans. Je veux souhaiter la bienvenue à la nouvelle famille. Merci, Monsieur le Président. Merci. La déclaration suivante, la députée de Berry-Innisfield. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole pour reconnaître euh, une entreprise locale dans ma circonscription qui a été reconnue au niveau national de son excellence dans la construction de maisons. Le 10 mai, l'Association des constructeurs de maisons a eu... La cérémonie du prix de 2019 pour excellence dans la construction, et il y a beaucoup de propositions de tout le pays. Mais une entreprise de euh, ma circonscription, San Diego, a reçu le nouveau, un prix pour une nouvelle maison. Pour ils ont gagné pour euh, meilleur bungalow le meilleur au Canada. Euh, la San Diego Homes donne la fierté à ma circonscription et à Ennisville. C'est une compagnie de construction euh, d'une famille locale. Elles sont les plus grands constructeurs à, euh, au comté de Simcoe. Et à Ennisfield. Je veux féliciter aussi pour leur réussite et leur remercier de tout le travail qu'ils ont fait dans la circonscription. Il inclut les 2 millions de dollars qu'ils ont donnés au centre de santé local pour que ça puisse être plus abordable. C'est des gestes comme celui-ci qui euh, bâtissent des bonnes collectivités. Il y a beaucoup de compagnies ontariennes qui ont reçu 21 des 40 prix à la conférence. Ça demande comment la, les constructeurs de maisons de l'Ontario sont les meilleurs au pays. Et c'est pourquoi il faut travailler pour réduire la paperasse administrative afin qu'on puisse avoir plus de maisons, plus de choix. Merci. La députée de Toronto Centre. Merci. plutôt tôt cette semaine, j'ai eu l'occasion d'aller à le concert de fin de saison de la chorale de Saint-Jean des troisième année à la sixième année de la ville de Saint-James, du quartier de Saint-Jean. J'étais bien foussoufflé, j'ai été transporté à ma propre... Euh, Enfance, et j'ai pensé à l'effet que les programmes de musique ont pour moi. J'ai appris en sixième année de jouer au violoncelle à une école publique, ce que j'aurais pas pu faire autrement. Ça m'a pu me ressourcer à un moment où ma famille avait des problèmes. Il n'y a pas un seul moment que je pensais plus important de sortir de la porte et le jour où j'ai été accepté au programme de musique à l'école des arts de Tobico. J'ai été à des gens de la classe moyenne pour la première fois et j'ai appris des règles de cette classe moyenne qui m'a donné la possibilité d'avoir du succès dans ma carrière euh, scolaire et aussi professionnelle. L'accès au programme des arts et plus la musique, et c'est aussi la même chose pour les enfants de Saint-Jamestown. Ça donne l'occasion d'avoir du succès. Je demande au gouvernement conservateur d'arrêter les compressions aux arts et aux programmes après l'école. Investissez des programmes comme la chorale des enfants de Saint-Jamestown et voyez les enfants s'épanouir. Merci. Merci beaucoup. Déclaration de député, le député du York Centre. Merci, Monsieur le Président. Pour les Raptors de Toronto d'être au final de la NBA en jeudi, c'était incroyable. En octobre 1995, sept semaines après d'avoir immigré au Canada, mon collègue d'école secondaire, moi, on est allé au premier jeu des Toronto Raptors et on a payé 2,50 dollars dans les sièges qui étaient très loin et je suis devenu un accro des Raptors. C'était vraiment magique et j'ai Continuer toute cette magie depuis mon adolescence. On a eu six championnats Atlantiques. Euh, le, le septième jeu contre euh, les Phillies et, et quand on a gagné contre les Louis, et quand le LeBron a gagné. J'ai vu tout ça, moi il y a deux semaines, quand Kowai a commencé dans le premier jeu et qui a sauté cette fois et le temps n'a pas passé. Ce que Kwan a fait pour la ville de Toronto sera jamais oublié. Je suis prêt à dire, Monsieur le Président, Kowanel, c'est le meilleur, sans doute le meilleur rapteur dans l'histoire de la NBA. Et maintenant, avec les victoires sur les bugs, je ne peux pas parler assez de la joie, joie des gens qui suivent et qui s'étaient à scotia Scotiabank et, au, au, et toujours au Centre-Canada. C'est vraiment une équipe incroyable. Les fans, on l'a gagné, on mérite et on va gagner. Peu importe ce qui se passe, on ira au final des NBA. Que les Warriors puissent venir. Allons-y, Raptors. Mm. Go, Raptors, go. Déclaration de député, le député de Brampton-Sud. Brampton Sud. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, samedi dernier, L'histoire a été faite. Les Raptors de Toronto sont arrivés à la finale de la NBA pour la première fois dans l'histoire de la franchise. Pour les fans qui ont souffert depuis longtemps, c'était vraiment un moment incroyable. Les Canadiens d'un océan à l'autre sont rejoints à l'équipe du Canada et ils les ont appuyés pendant euh, ces éliminatoires. On a trouvé notre rythme d'équipe et on a euh, gagné contre les Magic d'Orlande et contre Philadelphie. On a eu vraiment, quand euh, les 76 de Philadelphie, quoi que l'on a vraiment euh, gagné un bon but, ce qu'on ne va jamais oublier. Finalement, c'était la défaite des Milwaukee's Bugs des Bucks de Milwaukee et c'était euh, la meilleure équipe euh, qu'on a battu Quatre. Et Quatre-Calender, qui est un des meilleurs joueurs dans les deux sens de la toute la NBA va renier au Golden State Wars, aux Warriors of Golden State, euh, leur très, euh, troisième répétition, comme il a renié à LeBron James et au Heat Miami. Je demande aux Canadiens d'un un autre de continuer à appuyer les Raptors de Toronto qu'on adore soit là le parc jurassique ou à, à la place jurassique à, à Brampton et à quoi Leonard peut-être que l'hiver en Californie est mieux qu'ici, mais dans cette ville, nous sommes avec toi et reste un peu plus longtemps pour qu'on puisse créer de nouveaux souvenirs pour des jeunes fans de basketball. Je demande à tous les gens qui sont euh, qui apprécient les Jeux et qu'on apprécie les finales. Merci. Beaucoup. C'est la conclusion de la déclaration des députés de.